Salute, mie fritelli di lotta. Oggi è mi da parlare di di Lascinzioni. Ah! L'uovo di Lascinzioni si può vedere come un Odi magico. È e un poco Gandalf di Lowe. Un oh, mi fritale di mica. Oh, Harry Potter. Ma Harry Potter è goffo. Sei un mago, faccia Alors, Didier, c'est la tête en capo qui, de générale, a une vorti vorti. Et le symbole de la nascita de Et cette est d'une manière de et de Qu'est-ce oh, qu qu'on va faire aujourd'hui? Un jour férié! Oh, c'est beau ça! Bah sì, quand même! Ah, è un yalina, giorno di rinascita di Gesù, con il collo in cielo verso Dio sobabo. Ma è vero che anche un giorno ferier! Allora, l'uovo di Flascinzioni è un uovo da una yarina, un giorno di Flascinzioni. Prima di fare, l'uovo di Flascinzioni è infaticabile. Un pomica diventa puzzo o merzo. Se l'è rotto o sciapato, après avoir cagé un anusano, ne s'est immédié, ou ne s'est devenu pudrigé, ne s'est donné une doule de décomposition. Alors, nous avons tous un type dans le tête, un qui poussait assez. Oui, une poussée tremenda. Donc, après un an, est toujours beau, sain et pulé. Seconde affaire, il peut protéger les gens de la maison des maladies. Osminuisha zo frequenza, a zo salita, a zo potenza. Paguarisha, un malato, si metti lo a au letto di un malato, ku malato. Yé, qui e ulo di un malato, kondele malato, e di uso riposo. Donc, c'était cui il’ letto, malato, malato, ponto amor, e akant a voi, c'est posto l'eau di l'ascensioni. Kusi bello sto. Car je resterai. Amie, je serai là toujours pour toi. Parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Pas plus tard, il y a une personne qui devait la une casa, payer une pastille, ou une asirata foot, fidoula la sera. Oh une asirata, c'est pour production. Mais cette personne est en retard, Tandu, si met l'eau à la fenêtre, parce que la fenêtre fait aller entre le vent, la maison et le vent. Ou alors, à mode d'un marinage, un jour de tempest ou de marage, vous mettez l'eau à la fenêtre pour protéger le mari. Ou alors, vous pouvez l'eau si le mari ne vous plaît plus. <cười> L'eau protège de la, zaïda, de la voulmine, et il y a un coup feu, de Dans certaines régions, le et l'empatou en cium, il a Et quand un coup de feu, il un de Et quand il a un coup de Et nous avons constaté qu'effectivement l'intérieur de l'œuf était momifié et sans aucune odeur véritablement perceptible. De même, pour celui de l'an dernier, ouvert avant de le jeter au feu. C'est ainsi qu'il est recommandé de le détruire. Il apparaîtrait que l'eau La Shenxiani a démontré plus d'une fois son efficacité. Au cœur des plus forts orages, quand tombait sur le village la foudre sans discontinuer, aucune des maisons où l'on avait placé sur la puits de la fenêtre n'avait été touchée. Au cours des grands incendies de Balagne, devant la progression des flammes, que ce soit à Palmet ou Montice, au Palas ou à Lama, toutes les maisons devant lesquelles avaient été jetées les œufs de l'Ascension, en récitant leur fréquente ou là, la... qui avait été apprise à la nuit de Noël, ont été préservées des flammes. Les personnes qui ont fait ce geste devant la marée de flammes qui montait vers leur maison et qui ont vu ces dernières épanouis sont persuadées, sans mésestimer les efforts de tous les sauveteurs, du pouvoir surnaturel de ces œufs. On peut les comprendre quand elles vous disent, et si nous n'avions pas eu ces œufs Qui sait comment tout cela serait terminé Nous voyons donc combien était important d'avoir à la maison cette œuf ramassée dans le nid le jour de l'Ascension, obligatoirement juste avant le lever du soleil. Alors, in fond, c'est y a écrit aussi euh, « Cheolapidia Lou non sauzoli », mais il si peut trouver un coup. Et d'autres témoignants, c'est que Lou siopidia quand, quand nous j'aimais qu'auzoli. Par contre, il y avait là beaucoup de belles retrats d'un type qui s'est soumis à l'eau. A presto hey, yeah, Harry Potter et GoFu Et merci Harry Potter poutsa.